Bonjour j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tester une discipline complètement dingue, le stock car. Si vous aimez les sensations fortes. Pensez bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube Pour commencer, c'est juste là C'est le site de vente de pièces détachées automobiles Autodoc qui sponsorise cette vidéo là Et qui m'a lancé quatre défis, des trucs complètement dingues Le premier, monter sur un maximum De voitures comme ça avec mon VTT Trial Deuxième défi, participer à une course De stock car, j'ai jamais fait Honnêtement je flippe un petit peu, mais quand on voit Les deux autres défis qu'il y a derrière, me faire Taper par une voiture comme ça Et moi je serai sur un tas de palettes à plus de 2 mètres de haut Donc là peut-être que je vais mourir avant ce quatrième défi C'est faire des tonneaux, donc voilà un gros programme aujourd'hui, un truc bien bien corsé. Donc on attaque le premier défi, c'est parti. Let's go. Ok, premier défi réalisé, les suspensions, les capots qui bougent, il y a un capot qui a failli se barrer là tout à l'heure, ça rend le truc assez difficile. En tout cas, on est bien chaud pour le deuxième défi maintenant, ça va être justement la course avec ces voitures. Je vais en conduire une, il y a plusieurs pilotes qui sont là aussi, c'est parti, deuxième défi Donc je vous fais une petite visite, ici c'est la batterie, voilà, et juste à côté de moi, ici, ça c'est le réservoir d'essence, et ça, bah, ça c'est le levier de vitesse. Minutes. On croise les doigts, j'espère pas mourir Elle va donner le départ, c'est parti <métitérance> En train de construire la tour On essaye de réfléchir à une construction qui tiendrait Non seulement pour moi Mais aussi pour que la voiture puisse le dégommer Donc c'est un mix des deux D'abord on va essayer de tenir en vélo là-haut Voir si c'est à peu près stable ah, T'as raison c'est pas stable hein. Là je suis au top J'ai le vertige Vas-y Mathieu, vas-y Vas-y je monte dans la voiture On va essayer de monter avec le vélo faire un soin blanc et on va tester déjà voir euh, si c'est stable ou pas quoi oh, Ouais ouais ça va ouais, en vrai ça bouge avant ouais, hein. ça bouge ah, ouais, ouais. Voilà après le premier test en fait on a un tas de palettes qui est pas très stable Donc, On qu'on va essayer c'est de mettre euh, un gars à côté pour tenir avec des sangles C'est pas encore l'idéal puisqu'il y a du vent et ça bouge quand même pas mal mais je pense que ça va pouvoir le faire Un petit peu calé sur le timing On a trouvé les bonnes distances, la bonne vitesse Je vais être obligé de sauter légèrement de côté Parce que je pense que sinon je vais le toucher Normalement ça devrait le faire, on croise les doigts c'est parti Il a, pété, il a pété le volant, il a tout le de fait! Ah, il a cassé le volant! Au <rire> Un volant de GTI tout ouais. <rire> bah, En fait, c'était toi le, le plus proche Très bien! Ah, bon! On l'a fait! On l'a fait! <rire> bah, félicitations à toi finalement! Toi qui as le casseur de l'histoire! Hey, Franchement, attendez. la crainte bon est jour. le plus, je hey. moi je suis abrité! Hein, donc, ouais. euh, toi, ah, tu, bah, tu vois tu vois. Et ceux qui te le alors! Ah, <rire> C'est un ensemble des équipes Voilà maintenant le tonneau Donc c'est parti, quatrième défi, let's go Dès que tu arrives à mon niveau, il faut que tu sois en haut de la butte. OK. Qu'est-ce qui s'est passé? On ralentit? Genre j'arrive moins fort et c'est bon? Oui. Allez. Okay. Avant de braquer les roues, tu t'écrases à fond. Parce que là, je voyais à fond, doucement, à fond. Non, non, ah, moi, doucement, comme ça, c'était ouais, ouais, ouais, ouais, super. Ouais, ouais, ouais. mais avant de braquer ouais. les roues, un mètre avant le braquer, tu accélères et tu tournes. Troisième essai, l'idée, c'est de le faire doucement et vraiment comprendre le truc. Il est là, combien t'en as fait 126 en 16 minutes 53 126 imaginez, t'avais envie de faire à près un tout 7 secondes pendant quasiment 17 minutes Tu vais avoir mal à cette parce que ça tape là n'empêche Ça cogne un petit peu La vidéo est dispo aussi sur internet Bon on à voir ça, en tout cas tu nous as fait une belle démo tout seul Là Ça démarre plus Bon on a un bon système, c'est bien, il y a le stock de voitures pour nous aider, ils vont nous pousser ici. MBC Bah, si vous cherchez des pièces automobiles, bah, ça se passe sur Autodoc C'est écrit dans la description Je pense que ça va leur servir Bon, J'espère que cette vidéo vous a plu Je remercie le Stop car de Rousset. Donc D'ici là, sur Instagram bien sûr Et lundi, 18h, nouvelle vidéo Ciao les gars Ok les gars, maintenant c'est à vous de vous abonner à lâcher le gros pouce bleu Et ma nouvelle boutique en ligne est disponible C'est sur oréliens.fr À la semaine prochaine, ciao